Salut c'est Sébastien, Sébastien Guéguin de la Pépinière Tilipousse à Plévin. Plévin c'est à côté de Carhaix, dans le centre de bretagne. Aujourd'hui euh, cette petite vidéo rapide pour vous introduire, vous expliquer la teneur de euh, un, bon nom, un bon nombre des prochaines vidéos qui vont arriver là, que j'ai commencé à tourner, et qui vont être assez axées sur des guides pour vous aider à bien choisir vos arbres et vos arbustes fruitiers. Bien les choisir pour un achat, pour une plantation. Bien les choisir peut-être aussi pour commencer à construire des gammes. Des gammes si vous êtes pépiniériste. Mais surtout bien les choisir si vous voulez bien les planter. Et donc là où ça aura également un intérêt pour les pépiniéristes, c'est euh, ça sera également un guide qui pour moi, sera la bonne manière de produire des arbres et des arbustes et la bonne manière, la bonne forme pour les vendre. Voilà, donc je vous prépare pas mal de vidéos. Regardez, là c'est juste un petit dégrossi de tous les sujets qu'il va y avoir derrière. Donc, je, Comme je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous parler de plein de choses autour des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. Je vais commencer par vous parler notamment, Alors, je ne vais pas forcément le faire dans cet ordre-là, mais vous allez les avoir au fur et à mesure. Je vais vous parler notamment des porte-greffes. Donc ça c'est déjà prévu, j'en ai déjà fait euh, un peu de, de, de tournage là-dessus. Les porte-greffes, donc je vais vous parler évidemment au minimum pour vous, futurs clients, ou au moins gens qui voulaient planter des arbres, donc les planteuses et les planteurs d'arbres, ce que c'est qu'une vigueur à quoi ça sert, comment on l'a choisi pour son jardin, pour sa plantation à soi. Comment on le choisit si on veut greffer des arbres, parce qu'on peut très bien être un amateur euh, friand d'apprendre ça et de faire ça chez soi. Donc, un conseil qui servira également pour bien choisir ce que vous achetez et bien demander ce que vous achetez. Voilà, et ça c'est basé sur vraiment des constatations de choses que les, certains pépiniéristes vendent et ne vendent jamais en marquant le nom du porte-greffe sur ce qu'ils vendent. Donc, savoir quoi on achète. Et puis, en allant plus loin, sûrement sur une deuxième vidéo, puisque ça va être très dense, comment les produire soi-même Donc ça, ça sera peut-être plus axé pour les pépiniéristes. Comment les produire Et puis, un sujet qui va en découler, qui intéressera beaucoup de monde, c'est ou les acheter éventuellement. Si on ne les produit pas soi-même, peut-être qu'on peut les acheter. Et donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités pour les acheter. Ça, c'est juste ici ma première branche. La suite, on va parler des formes, les formes des arbres fruitiers. Je vais surtout axer quelque chose d'assez simple. C'est que je veux vous expliquer comment créer n'importe quelle forme qu'elle soit palissée ou non, qu'elle soit de plein vent ou non. Déjà, vous expliquez ces termes-là, à quoi ça correspond. Mais surtout pour vous amener la connaissance suffisante pour le faire vous-même. Moi, j'estime que c'est non pas juste important, mais euh, c'est au minimum intéressant. C'est au mieux un moyen de faire en sorte que vous plantiez un jeune arbre et que ce soit vous qui le formiez derrière, parce que justement, le troisième sujet, le, cas, enfin le, le sujet suivant dont je vais aborder avec vous, c'est toutes les bonnes raisons, à, voilà, mises en opposition à toutes les mauvaises raisons, de planter un jeune arbre, un jeune arbuste, qu'il soit fruitier ou non d'ailleurs, et donc forcément si on le plante jeune, il n'est pas encore formé, et donc on apprend à le former, ça me paraît logique de vous l'expliquer dans la foulée. Le former, l'entretenir également. Entretenir une forme, c'est quelque chose. Voilà, donc ça, je vais vous l'expliquer parce que vous achetez des arbres déjà formés de 3-4 ans et euh, ben en fait, il y a plein, plein de choses problématiques qui vont en découler pour vous. Voilà, pas pour le vendeur puisque lui, il vous l'a vendu, donc il n'y a pas de souci avec ça. Autre sujet qui va suivre, et peut-être ça sera le premier que je vais vous expliquer. Euh, pour que vous compreniez bien ce que ce sont les arbres et les arbustes. Donc ça sera toujours dérivé d'un côté arbre, arbuste, hein. bon, sauf pour l'histoire des porte-greffes où on ne parle pas des arbustes. Mais je, vous, je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne quand ça pousse. Donc vous expliquer en gros, alors ça ne va pas prendre des heures, hein, mais quand même que vous le sachiez, euh, comment un arbre se sème, ce greffe éventuellement, pousse surtout et se développe au cours des premières années, comment vient la fructification. Voilà, tout ça pour que vous compreniez ce qui se passe, pour que quand vous allez faire des tailles par exemple, vous sachiez qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc, bah évidemment, comme d'habitude, euh, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous évidemment au minimum le dimanche à 17h pour la vidéo de la semaine. Et puis, ben, quand je suis productif, quand j'arrive à, à, à vous accorder du temps supplémentaire, j'arrive à faire une vidéo supplémentaire le mercredi, que je diffuse le mercredi. Donc, eh bien surveillez le mercredi peut-être, le dimanche en tout cas, ça c'est sûr. Je vous dis à très bientôt. Canavo